Dans cette vidéo, nous allons parler caractérisation de banque d'items et euh, pourquoi est-ce qu'on peut vouloir faire ça. Donc qu'est-ce que c'est un item C'est un exercice corrigé automatiquement. Imaginons que voilà, vous avez un petit quiz et euh, il faut répondre quel est euh, le pays avec la plus grande population, euh, Brésil, Allemagne ou Indonésie. C'est un item. Euh, ça peut être aussi bien une liste déroulante hein, ou euh, ou une réponse numérique. Il faut entrer un chiffre et il faut entrer le chiffre exact. Et en fait, on peut calculer, pour chacun de ces items, des métriques sur la base des réponses des utilisateurs. Et du coup, l'idée de ces métriques, simples, ça, ça, ça permet euh, de, de mieux comprendre, euh, finalement, qu qu'est-ce euh, qu qui pose problème ou est-ce que l'item est bien adapté. Et donc, euh, l'idée, en première instance, on fait souvent des... Des, des, des métriques qui sont facilement comprises par les enseignants et les formateurs, comme le pourcentage de réussite, la vitesse à laquelle les apprenants euh, réalisent la ressource. Donc on va sur des, euh, sur des métriques comme ça, avec des moyennes de bonnes réponses, et là on a différents, euh, différents cours, deep learning, sociologie, etc., différents types d'exercices, de, QCM, QCU, euh, QROC, donc euh, réponses ouvertes courtes, et on va comparer la moyenne de bonnes réponses en fonction des différents items. Donc ça c'est une approche finalement assez classique. On peut faire la même chose, mais cette fois-ci, en regardant le temps de réalisation compté en secondes euh, pour, pour chaque quiz. Donc là, c de, ce sont des données artificielles, c'est juste pour illustrer le propos. Euh, donc ça, c'est des métriques assez simples, mais on peut aller plus loin. Euh, déjà, on peut euh, regarder, euh, finalement, au fil des années, est-ce qu'on va sur euh, une, une, des taux de réussite aux exercices plus élevés ou plus euh, bas selon les cours. Donc ça, ça peut être une visualisation qui nous permet d'avoir des analyses temporelles, qui nous permet de, de, de, de se projeter dans des dynamiques de difficultés des exercices. Mais si on veut aller plus loin, et aller plus loin que ces métriques temporelles, il faut aller sur des, des métriques faciles à comprendre, il faut aller sur des théories comme la théorie de la réponse aux items, ou l'item response theory en anglais. Et donc cette fois-ci, on ne va pas être simplement sur un pourcentage de réussite, qui a quand même ce défaut, qu'il est essentiellement, Finalement, il nous en renseigne aussi beaucoup sur la, la, les caractéristiques des apprenants. Puisque si on est sur des apprenants extrêmement forts, par exemple, les taux de réussite vont être très élevés. Mais on n'arrive pas à prendre en compte le, la nature du public auquel on fait face pour estimer le niveau de difficulté de l'exercice. C'est pour ça que finalement, euh, il va y avoir des... On peut utiliser cette théorie pour prendre en compte, quand on va estimer la difficulté d'un exercice, le niveau des apprenants. Et ça euh, correspond à ce qu'on appelle la calibration des items. Et donc, on peut en plus, euh, une fois qu'on a, si on, si on veut euh, accroître notre compréhension des exercices, on peut imaginer des éléments où euh, finalement... Euh, L'enseignant va prédire la difficulté de l'exercice sur différentes séquences pédagogiques. Et il va prendre des quiz et dire « Ah, ben ça, c'est un quiz de niveau facile, ça, c'est un quiz de niveau difficile. » Et sur les différents quiz ainsi, on peut visualiser comme ça l'évolution au fil des années. Et on peut contraster à ce que la machine, quelque part, ce que les calculs, via la théorie de la réponse aux items, par exemple, nous donnent. Et donc, les machines peuvent ne pas aller dans le sens de l'enseignant. Et euh, du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut, alors après avoir contrasté, on peut, entre guillemets, soustraire les scores de l'un et de l'autre et voir euh, si, par exemple, une séquence, euh, les exercices sont beaucoup plus difficiles que ce que l'enseignant avait prédit ou, à l'inverse, beaucoup plus faciles. Tel ou tel exercice, on peut les contraster. Et on peut même suivre, finalement, au fil des années, sur comment évolue euh, l'adaptation entre ce que l'enseignant euh, veut et ce que l'obtenant obtient en termes de difficulté d'exercice. Et donc, euh, la question qui se pose ensuite, c'est comment est-ce qu'on prend en compte finalement ces métriques pour faire évoluer les exercices d'une itération sur l'autre Et euh, finalement, euh, en termes d'intégration, quand on va sur l'intégration de ressources externes qu'on n'a pas créer soi-même, comment est-ce que finalement on peut intégrer des ressources qui disposent déjà de données sur leur niveau de difficulté et de, euh, des données qui auraient pu être obtenues par la théorie de la réponse aux items. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe souvent des ressources en ligne, quand vous allez sur des banques de quiz, où les items ont été calibrés. Et les items viennent avec des scores. Et ça, comment est-ce que vous le prenez en compte Est-ce que finalement, euh, le fait que vous avez un public qui est différent de celui que, qui a été utilisé pour calibrer les exercices, fait que vous allez recalibrer tout vous-même Est-ce que vous en avez le temps, les capacités Ou est-ce que vous allez vous baser sur les informations et les métadonnées qui sont fournis avec ces banques d'items.